Bonjour. Casquette. Ça cache la calvitie. ici. Bien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir à nouveau une petite team box 2000 Et comme j'ai toujours pas Dragon, ben il fallait qu'on ait Dragon parce que ben on l'a toujours pas. Elle fait chier. Hop, allez, c'est parti, on va espérer choper des petites cartes sympas Allez, 3 boosters boîte de mort perdue 2000. J'aime bien les, les boîtes de, boîtes de mémoire perdues. J'espère qu'on va la retrouver, la mémoire. Alors, on a une petite aile de Pégase. Donc, aile de Pégase. Si vous avez un monstre union avec Valkyrie, qui je pense peut-être Marine l'intéressera. Ensuite, nous avons Cliffhanger de l'héritage du monde. Un petit Andrake Dragard, acte des voleurs du temps, euh, des voleurs de temps pardon donc euh, Time Thief si je dis pas de bêtises. Ensuite un traître du Chaos, pomme du Savoir, oh cheval de mer, Marincesse, mais bon j'en ai déjà plein et derrière nous avons. Tangue bleu mincès. Alors, celle-ci, je crois que je j'en avais, avais qu'une. Donc, ça va pouvoir compléter mon petit deck mincès. Et Chemiette Artisan Sorcière. Et hey, shit. Et pour cool. finir, Souvenir d'Espoir. Je crois que derrière, après, il y a. Voilà. La petite Pistille Dragarde. Mais ce n'est pas le Dragon. Crépuscule Final. Coquille Brûlante Salamangrande. Sagittaris Bête Gladiateur. Perfection sans défaut du teni. Confrontation de l'œil maléfique, point du sang égal du tennis et berserker du tennis. Bon, un ben dragon n'était pas dans ce booster. allons voir. plus de chance dans le prochain Nous allons le savoir tout de suite. Il faudra vraiment que je puisse le sortir parce qu'au prix où il est, <rire> ça me fait chier de devoir en acheter un. Alors, l'esprit tennis, ma. Un... ah dino lutteur chimère T-Rex lutte alors lui il est plutôt pas mal dino lutteur Martialonga alors savoir que mon deck de dino lutteur il vaut pas être grand chose parce que j'ai manqué des fusions donc c'est cool d'en avoir une petite monteur hyper psychique Valkyrie Fenfet fusion Farstar oh mesmerisme de l'œil maléfique repos de l'œil maléfique Allez artisanes sorcière, c'est Marine qui va être contente avec les trucs de l'œil maléfique. <rire> Cerziel, guetteur de l'œil maléfique. Oh Gizmecata l'avant-garde. Alors ça par contre, ça, ça, par contre, je suis content. Un petit Gizmec là qui tombe, ça fait plaisir. Un régulateur des voleurs du temps. Pourquoi enfin, je dis des temps alors que c'est. Enfin, du temps, c'est deux temps. Euh, Atorix, Bad gladiateur. Basilus familier de l'œil maléfique. Mandarin marincesse Bleu pas, familier de l'œil maléfique, Dino Luther Valéonix et Randry. Alors ça me fait rire parce que j'ai eu tellement de cartes de l'œil maléfique que j'ai l'impression d'avoir en fait chopé le deck de Marine juste dans en... <rire> cette inbox. Non, j'exagère un petit peu mais. Elle a pas mal de cartes de l'œil maléfique, du coup vu qu'elle a un petit deck. Oh le petit Fennec Trop bien, Salamangrande Fennec du coup Dino Luther Martial en kilo, de loup du soleil Dino lutteur Giga Spinovat, fusion dino tyran, ça c'est cool pour faire Fio, roquette synchronique, âme désenchaînée de l'angoisse, brigand d'andimion, roche marbrée main et non, âme, oh l'âme du successeur, c'est pas dégueu en soi, c'est pas dégueu parce que je ne l'avais pas, donc c'est plutôt sympa de l'avoir, mais bon j'en préfère en dragonner, ouh, une petite assaut de l'air, as Kaina, alors ça c'est cool, Puisque je me tâte à faire un deck euh, Sky Striker en ce moment, donc du coup ça aide pour l'avoir. Et Testament Croisédia, Bête Gladiateur Uni, Draperie Artisan Sorcière, Criquet Pèlerin qu'on a en 10 000 exemplaires, Ange de Mer Marincès, Moine du Tennis, et en dernière carte nous avons le BES, Vaisseau Canon Destructeur. Elle n'est pas tombée. J'ai un peu dégoûté, mais j'ai eu quelques cartes assez sympa, donc je ne vais pas trop me plaindre, même si bah, je voulais quand même Dragoon, mais voilà. Bon, après, je ne l'ai pas payé en soi. Donc, euh, je ne vais pas me plaindre, parce que c'est comme si on me l'avait offert. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo dans ce nouveau euh, décor, dans lequel il y aura les lives donc, tous les Yugi Samedi. à savoir que maintenant, il y a des invités des Yugi Samedi. Euh, je prends des Yugi Tubers, enfin, je demande aux Yugi Tubers qui veulent venir, et il euh, y en a déjà qui viennent, n'oubliez pas, venez, samedi, puisque, il bah, y a un invité... Euh, la surprise qui est Antoine et eh, eh, eh. Du coup, on va s'affronter en duel, on va discuter. Tout ça va être bon enfant, donc n'hésitez pas à venir. Bah, pourquoi je dis n'oubliez pas, mais qu'est-ce que c'est la casquette Ça me fait perdre ma tête. <rire> bon, merci à vous, à bientôt. Ah, putain, je peux plus faire 50 000 francs parce que maintenant, mon casquette me dit que ça va mieux sur le côté qu'en face. Alors, sondage, dites-moi, c'est mieux sur le côté, mieux en face. On termine là-dessus.